Aussitôt arrivé à Casablanca, je rejoins l'équipe de Zérozbel, le mouvement zéro déchet marocain, pour un diagnostic de la pollution plastique, l'un des plus grands fléaux environnementaux de ce siècle. Leur objectif, mettre les grands groupes face à leurs responsabilités. Pour cela, ils s'appuient sur une méthodologie de Greenpeace qui a permis de pointer du doigt les plus importants contributeurs de la pollution plastique aux Philippines. Au Maroc, le recyclage repose en majorité sur le travail des récupérateurs informels. Un programme national vise à augmenter le recyclage, notamment en s'appuyant sur les récupérateurs informels pour lesquels il est aussi question d'améliorer les conditions de travail. Direction le centre d'élimination et de valorisation de déchets de Meknes, où grand groupe et chiffonniers collaborent depuis maintenant trois ans. Visite avec Ahmed, le président de la coopérative Etadamon, constituée par des chiffonniers qui travaillaient dans l'ancienne décharge qui a remplacé ce centre. Exit le terme chiffonnier, ils préfèrent qu'on les appelle trieurs. Les trieurs sont organisés par équipe pour chaque phase de tri. Leur grand savoir-faire leur permet de différencier les différents matériaux plastiques. Ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, jusqu'aux pots et cornes de mouton. A l'issue de ce fastidieux travail de tri, les matériaux sont vendus à des professionnels du recyclage. Les déchets restants sont enfouis et le méthane qui s'en échappe est éliminé par combustion ou valorisé. Le fruit de ces ventes revient entièrement à la coopérative qui le distribue ensuite en salaire. On me précise que les membres de la coopérative sont des entrepreneurs sans relation de subordination vis-à-vis -vis de Suez. Mais ils sont liés avec Suez et la commune de Meknes par le biais d'une convention qui fixe les modalités de cette collaboration. La coopérative, nous, même si on l'accompagne, on la soutient, on essaie qu'il se développe, et notre objectif, c'est que qu'il soit autonome le maximum. Pour l'heure, l'amélioration des conditions de travail est notable, même si cela n'avance pas assez si vite pour certains. Je travaille ici depuis 30 ans. On travaille chez un homme, il, il donne moi 50 dirhams depuis de 6, de 6 h du matin jusqu'à 8h de nuit, avec 50 dirhams. Ici, 2h, heures, 13 heures en partie. Chaque jour, un jour de 120 rams, 15 000 francs, c'est bon, c'est ça, c'est 15 000 francs depuis 4 heures 5 heures. Je travaille, je suis parti à la maison, je prends le douche, je monte mes vêtements et allez au café. Ça y est, je suis très très bon. Au départ, Suez a aidé financièrement la coopérative pour l'achat d'équipement. Mais l'idée serait que désormais, la coopérative finance elle-même ses frais de fonctionnement à l'aide de la cotisation journalière qu'elle a mise en place. On ne leur a pas appris comment travailler, euh, sur la, comment trier les déchets. Ils savent trier. S'il si, y a quelqu'un qui sait trier les déchets, c'est eux, ce n'est pas nous. Mais on leur a appris euh, une organisation de leur travail, ce qui leur manquait, la discipline, le respect des uns des autres. Mais ce n'est pas encore gagné, il y a beaucoup de choses à faire. Contractuellement, euh, on avait leur accompagnement pendant six mois. Donc là, on est à trois ans d'accompagnement et on va continuer. C'est notre sens de, de responsabilité sociétale qui nous incite à continuer. C'est parce que aussi on est conscient que le travail qui fait la coopérative, c'est un travail qui est important aussi sur le plan environnemental et aussi économique euh, du pays ne faut pas nier que ce secteur informel, que ce soit pour les déchets ou même dans l'économie en général, il existe. On ne peut pas le nier au Maroc, c'est un, qui, qui, un pays en développement. Malgré les difficultés et les défis dont ils me font part concernant leurs conditions de travail, la bonne gestion de leur coopérative, mais aussi sur des questions de gouvernance et de transparence, les trieurs se disent fiers et dignes d'occuper un métier qui contribue à la protection de l'environnement. On n'oublie pas que ça reste quand même un travail dans le manuel. Parce que si vous avez remarqué, on n'a pas ramené des machines. On a proposé une solution qui s'adapte avec les conditions. Une solution que la commune aussi, elle peut, elle peut la supporter. Et puis c'est ce qui permet aussi de garder, préserver les emplois qui sont créés et qu'on reconnaît que c'est des emplois verts. Tout ce qui est mécanique, ça tue les emplois. Grâce à ces gens qui participent aussi en valorisant ces déchets, ils participent aussi à la réduction de, de gaz à effet de serre. Nous, on a beaucoup de compétences dans les techniques. Aussi, c'est de l'argent. C'est-à-dire même le client, il peut exiger une technique, mais il va payer. Mais sur cette partie qui est insertion sociale, moi, je trouve que ça reste plus une responsabilité. On touche à un sujet qui est très sensible, qui est l'humain et qui est le développement humain. Et ça, il ne demande pas forcément, je pense, de beaucoup d'investissement, plus que de volonté. C'est un sujet que j'ai évoqué depuis 1999 sur, à notre site. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'écoute. C'est un chiffonnier, qu'est-ce qu'il va faire dans un projet qui va coûter tant de millions de d'irhams Pour l'expérience, s'il faut la reproduire, oui. On a gagné quelque chose. Et la preuve, c'est les nouveaux marchés là, qui sont en cours, Tangier, euh, etc. Aussi dans leur cahier de charge, ils nous demandent, euh, ils demandent aux opérateurs une solution d'insertion sociale euh, de, de récupérateur. Ça va être que meilleur que ce qui était fait. Voilà, moi j'y crois à ça. En les regardant travailler, trier parmi tous ces déchets colmatés, je réalise une fois de plus l'importance du tri à la source. Car dans ces conditions, seuls 6% parviennent à être recyclés. C'est un sacré manque à gagner pour les récupérateurs, mais aussi pour l'environnement. <musique>